Yes, salut guys, mon nom est JP bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on va aller faire des petites pistes classiques que ça fait très longtemps que j'ai pas faites. Donc, aujourd'hui, Empire 47, voici les 3V. Je sais pas comment je vais appeler ça, ça se peut que ça s'appelle un euh, mec de valeur ou n'importe quoi, que McDo mec d'Europompes poursuivre pour copyright. Ça fait que les 3V, c'est bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire ces 3V Trois pistes classiques d'Empire 47. Ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé. Qui ont été. Euh, Revue. Wow! Hey, le save. Hein? Je ne me rappelais pas que j'arrivais dans le 6-7. Donc, revue par Jimmy et ses collègues, probablement. Yvan aussi. Tabarouette, j'arrivais en 5 6 Ça fait que c'est ça. Première décroivée. Magnifique. Oh! Valkyrie. Alors, je suis donc bien rapide dedans. Je sais pas si c'est à cause du molette. Ah. J'avais genre all-in, j'aurais pu me péter la gueule. Bon, mes bras sont sales. Est-ce que le lentille est sale? C'est de checker ça correctement. Non, c'est pas le temps. Bah! Bon. La Bakery, quelqu'un qui sort bien en swatch. Première des 3V, ça va bien, on est encore en vie, maintenant la voisine. On va y aller pour la deuxième des 3V, voici la voisine, même chose, je ne l'ai pas encore faite cette année, on va voir comment est-ce qu'elle a évolué. Piste qu'on peut prendre énormément de vitesse si on fait attention. Alors on swatch. Ça ici, tellement une belle piste oh! qui a été euh, revue il y a peut-être euh, deux ans, trois ans je crois. Oh! Donc euh, le fameux drop à droite qui n'existe plus. Ah, là du véhicule. Ça ici. Hop. On fait attention. Ça ici, il peut y avoir des gens. Il y a ces roches-là à la fin qu'il faut faire attention. Ok. Deux, de deux, deux. Vers la VG. Et sur ce, on se lance dans la VG. Ah. C'est la première fois que je la fais cette année. On se garde une petite gêne, voir comment elle a évolué. Ça ne pas si mal, parce que le réseau est assez humide, donc c'est une piste qui va probablement surprendre à quelques endroits. C'est une des pistes assez euh, vieilles d'Empire 47, qui est là euh, depuis les tout débuts, mais depuis très longtemps. Une magnifique formation rocheuse ici. Ça, toujours aussi le fun. Un gouttes, j'étais pas mal rapide dans cette piste-là. Mais ça fait longtemps. Faites de la plage pour être genre fucking rapide, genre en passant sur la mousse-là. Mais je suis pas encore game virage là, très critique Ok, je suis capable de le virer mais pas très rapidement qu'il hey, y a du vécu dans cette piste là ça ici presque terminé ça ici, sur notre gauche Donc, on va continuer là et ça va être la fin des 3 V. Merci d'avoir écouté.